Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter la troisième version du lecteur et des écrivains. Pour l'instant nous n'avons pas géré la terminaison de notre exemple autrement qu'avec un CTRL-C qui est, vous me l'accorderez, inélégant au possible et on va essayer de mettre en place une solution. Alors les principes de la solution qu'on va aborder elles marchent très bien en particulier dans le cas euh, multithreadé cest à dire qu'on va associer un compteur global à la classe écrivain et on va avoir une primitive qui va être une méthode qui est une méthode de classe qui va permettre d'interroger ce compteur pour savoir combien on a d'écrivains actifs. et on veut partir du principe que s'il n'y a plus d'écrivain, ben il n'y a plus de messages écrits et que par conséquent on pourrait par exemple s'arrêter. On va devoir utiliser pour ce besoin spécifique une variable et une méthode statique. donc on a ici une bonne illustration. Donc regardons la nouvelle version d'un écrivain donc en fait alors euh, c'est identique euh, aux versions précédentes donc je ne vais pas vous refaire tout le code mais on va simplement rajouter ici une variable statique privée bien sûr qui donne le nombre d'écrivains actifs et qui est initialisée à 0. Dans le constructeur à chaque fois qu'on crée un nouvel écrivain eh bien on incrémente cette variable et on va avoir une méthode qui va nous permettre de savoir s'il existent encore des écrivains. Donc en fait s'il n'y en a plus on rend true, sinon on rend false. Euh, Trace et attendre n'ont évidemment pas changé. Regardons donc maintenant la méthode run. Je, je laisse ici la partie euh, déclaration, enfin nouvelle variable de contexte juste pour vous la voyez. Et la méthode run, eh bien en fait ne change absolument pas l'écrivain. La seule chose qui se passe c'est qu'à la fin, au moment où il va dire adieu au monde cruel, eh bien il décrémente les écrivains actifs. Bien évidemment il le fait de manière protégée. Alors là vous vous souvenez la discussion qu'on avait eue sur le constructeur. On avait dit vous pouvez vous passer de protéger les incrémentations d'une variable statique dans un constructeur si vous avez l'assurance que le constructeur est exécuté de façon séquentielle. Euh, là par contre on ne peut pas s'en passer pour la bonne et simple raison que euh, chaque thread va décrémenter une fois son compteur. Donc là, on est absolument dans le cas de figure où on ne peut pas se passer de ce synchronized, de manière à ce qu'on garantisse que écrivain actif moins moins soit exécuté de manière séquentialisée. Il faut bien évidemment regarder la nouvelle version d'un lecteur. Donc maintenant, plutôt que d'avoir une boucle infinie, eh bien on va, on va boucler tant que les écrivains ne sont pas terminés. Et donc la seule chose qui change c'est cette portion de code là. Et puis à un moment donné il n'y aura plus d'écrivains débat, eh il n'y a plus d'écrivains. Très bien j'arrête. Donc écrivain terminé par contre hein, bien évidemment ça engendre une synchronisation globale entre les écrivains parce que l'écrivain terminé eh bien il a quand même un accès euh, à la fameuse variable qui est partagée. Il faut vous voyez hein, il, y a, il y a les incrémentations d'une part au niveau des constructeurs, les décrémentations au niveau euh, des différents euh, écrivains lorsqu'ils se terminent et puis il y a l'accès ici et tout ça c'est synchronisé. Bon regardons ben une exécution et vous ben voyez qu'effectivement au bout d'un moment tous mes lecteurs finissent par se terminer. Ben, je suis content, hein, ça marche plutôt bien mais quand même. alors en général, il faut tester ces programmes à fond et c'est encore plus vrai lorsque vous faites de la programmation concurrente. Donc vous regardez le truc, oh, ça se termine, je suis vachement content etc. Maintenant la question est est-ce que je me termine correctement okay. Donc ici pour m'assurer que je me termine correctement, je lance un certain nombre d'exécutions et en particulier je vais tracer ça c'est l'avantage de l'une de commande, hein. c'est assez miracle. Je vais tracer les, les reçus. Et donc ici j'ai 100 écrivains, j'ai 3 lecteurs et j'ai un tableau noir de 10 cases. Donc je stresse un petit peu mon système. J'ai aussi changé les constantes pour avoir un résultat qui m'intéresse. Et je récupère les reçus et je les compte. Et voilà ce que j'ai. Alors quand même, ça pose quelques questions. En particulier, je suis un petit peu gêné parce que vous voyez que je ne reçois pas le même nombre de messages. Ah Diable Alors maintenant, posons-nous la question. J'ai 293, 295, 297, 298, 290 et 300. Ah, j'ai oublié, j'ai 294. Euh, Est-ce qu'il y a une valeur qui est plus correcte que les autres j'ai 100 écrivains, chacun de ces écrivains envoie trois messages. Donc il y a 300 messages qui sont émis, mais il n'y en a pas forcément 300 qui sont reçus. La terminaison c'est difficile. En fait, puisque ces messages ont été émis, puisque les écrivains se sont terminés, ça veut peut-être dire que dans certains cas de figure, les lecteurs se terminent trop tôt. Par exemple, ils pourraient se terminer avant que le tableau noir ne soit vidé. Et donc ça veut dire qu'ils se sont terminés lorsqu'il n'y a plus d'écrivains. Mais les écrivains, ils ont écrit leurs messages et ils n'ont peut-être pas encore été consommés ces messages. Et donc par conséquent, il faut aller un peu plus loin. Et par conséquent, ça veut dire qu'il faut créer une nouvelle méthode dans le tableau noir. Une méthode est vide qui me permettrait tout simplement de savoir si le tableau est vide. Donc je décide que au départ je constate que le tableau est vide et puis dès que je trouve un destinataire qui est différent de moins 1 ce n'est pas la peine de continuer je sors et je rends false. Le tableau n'est pas vide puisque j'ai trouvé un destinataire potentiel et ça veut dire que à ce moment là aucun de mes lecteurs ne doit se terminer parce que je ne sais pas pour qui est le message Et ça veut dire que du coup, il faut également que je revoie la condition de sortie d'un lecteur. Je ne dois pas sortir simplement quand il n'y a plus d'écrivain actif, mais je dois également attendre que le tableau noir soit vide. Et lorsqu'il n'y a plus d'écrivain actif, ça veut dire qu'il n'y a plus possibilité de créer de nouveaux messages et que le tableau noir est vide, c'est à dire que j'ai consommé tous les messages qui étaient dans le tableau noir. Et bien là, je peux partir. Voilà le travail. Et cette fois-ci lorsque je relance mon euh, exécution vous voyez que j'ai bien à chaque fois tous les messages qui ont été écrits qui sont consommés et je trouve ça quand même plus sympa. En guise de conclusion là on a abordé la terminaison. La terminaison c'est un problème qui est très difficile et encore quand on est en concurrence de type communication par mémoire partagée, donc typiquement la situation dans laquelle on est avec un langage comme Java, eh bien le problème il est plus facile que dans le cas général où on est réparti. En fait ce qui se passerait là on serait obligé de faire un peu la même chose mais on serait obligé d'échanger des messages. Et évidemment, euh, c'est un peu plus compliqué en termes de protocole, il faut qu'on assure une manière d'échanger les messages, faire la supposition par exemple que les messages émis sont tous reçus par un destinataire, donc situation où la communication est fiable, euh, vous rigolez pas, mais euh, bah, le réseau c'est pas gratuit hein, pour les communications fiables. D'ailleurs vous avez deux niveaux, vous avez TCP où les communications sont fiables parce que le réseau assure les réémissions en cas de perte, de collision, et puis vous avez UDP où ce n'est pas le cas. Ok, bah, évidemment, euh, ces choses-là euh, doivent dans ce cas-là, si utiliser un protocole de type UDP, doivent être pris en charge au niveau applicatif. Et ça devient évidemment un petit peu compliqué. Je vous remercie de votre attention. À bientôt